Vous publiez dans l'American Journal euh, Society of Nephrology euh, un travail sur euh, la réponse cellulaire et les anticorps produits après l'injection de vaccins ARN chez les transplantés euh, rénaux et euh, les hémodialisés, les vaccins contre le Covid bien sûr. Hein. Euh, ce travail il, il a été rendu possible comment au milieu de cette pandémie qui j'imagine dans le service de néphrologie, euh, docteur Bertrand euh, vous a occupé euh, comme il fallait Absolument. Merci pour cette question. Donc effectivement, il faut bien comprendre qu'on a été bien occupé au début de la pandémie, en mars, avril, mai 2020, du fait d'une cohorte importante de patients transplantés puisqu'on suit à peu près 1200 greffés rénaux dans le service. Euh, plus la cohorte des Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces patients n'ont pas été épargnés euh, loin de là euh, par cette première vague de Covid, avec euh, souvent malheureusement des Covid graves, avec des patients qui allaient en réanimation et surtout malheureusement des patients qui décédaient. Et donc c'est vrai que quand euh, la vaccination est, est arrivée et a été possible euh, en France, euh, on a tout de suite été, euh, et, et toute l'équipe, très investie pour essayer de protéger nos patients, à la fois les patients greffés et à la fois les patients hémodialisés. Et donc on a organisé la vaccination de ces patients au sein du service, grâce à la bonne volonté de tout le monde, de l'équipe infirmière, de l'équipe médicale et de toute l'équipe de néphrologie. Et puis c'est vrai qu'on a l'habitude dans le service de faire de la recherche clinique pour essayer bah, premièrement de s'évaluer et puis aussi d'essayer d'avancer pour pour nos patients que l'on suit au quotidien et donc c'est dans cette démarche qu'on a pu, euh, grâce à l'équipe infirmière et grâce aux patients qui ont bien voulu aussi euh, participer à, à, à, cette, à cette recherche, euh, et bien essayer de mieux comprendre la réponse vaccinale euh, des patients euh, greffés et dialysés, qui sont deux populations de patients euh, immunodéprimés. Et avec la nouvelle technologie de vaccination avec l'ARN messager, finalement on avait très peu de recul et on ne savait pas trop ce que ça allait donner dans cette population. Et donc c'était très important qu'on puisse caractériser cette réponse à la fois pour nos patients mais aussi à un échelon plus important à la fois national et international et donc ça a été aussi possible grâce à l'équipe d'immunologie et notamment bien sûr du professeur Candon qui a une très bonne expérience de la réponse cellulaire en immunologie Alors vous... Vous me faites ma transition directe, donc professeur Prandon, vous êtes immunologiste. Parlez-nous un petit peu de cette réponse cellulaire, parce que les anticorps ont beaucoup été médiatisés, les patients nous ont beaucoup sollicité pour connaître leur taux, mais la réponse cellulaire T, qu'en est-il, comment vous faites et, et qu'est-ce que ça apporte chez, chez ces patients alors c'est sûr que les répons la réponse anticorps est primordiale, hein, puisque c'est elle qui va permettre de prévenir l'infection en neutralisant le virus, mais on oublie souvent euh, la réponse T qui est nécessaire pour développer une bonne réponse anticorps, et cette réponse lymphocytaire T, elle a un rôle à jouer, euh, non pas pour prévenir l'infection, mais probablement dans de nombreuses infections pour limiter la réplication du virus et euh, prévenir la sévérité euh, de l'infection, des formes de l'infection l'infection. Donc, dans ce contexte, sachant qu'il y avait des, une sévérité particulière chez les transplantés, on a jugé vraiment euh, utile, intéressant et nécessaire d'aller explorer cette réponse lymphocytaire T. Alors, au laboratoire, on a une expérience d'étude de, de, ex, de ces réponses T vis-à-vis euh, -vis de différents agents infectieux, en particulier les, les virus et les virus qui sont responsables de morbidité euh, chez les patients transplantés. Et donc, euh, dans ce contexte, euh, avec le dès mars-avril euh, 2020, on a très rapidement euh, souhaité développer un test euh, qui permette d'étudier ces réponses T vis-à-vis -vis de différents antigènes du SARS-CoV-2. Et euh, du coup, euh, début 2021, euh, on était en position de pouvoir répondre euh, de ce, de, très rapidement et de se mobiliser rapidement pour pouvoir étudier les, les réponses vis-à-vis -vis de la protéine Spike, donc euh, l'antigène qui est utilisé dans les vaccins ARN. Et donc, euh, bah, on a eu des résultats euh, tout à fait intéressant puisqu'il y a eu quand même une dissociation euh, qui est maintenant bien décrite, euh, qu'on qu a observé euh, chez les patients transplantés entre la réponse humorale et la réponse cellulaire, sachant qu'il y avait pas mal de tra patients transplantés qui ne développaient pas d'anticorps, mais chez qui on pouvait quand même détecter une réponse cellulaire, pas forcément extrêmement ample, mais euh, dont on peut espérer, on ne peut pas l'affirmer encore, mais qu'elle euh, confère un certain niveau de protection en termes de sévérité de la maladie. Donc, euh, docteur Bertrand, avec ces, avec ces résultats que vous pouvez nous euh, resynthétiser en repositionnant euh, la réponse des transplantés vis-à-vis -vis de celle des, des patients réalisés, quel va être euh, l'impact finalement dans la prise en charge sur les schémas vaccinaux futurs, sur la nécessité euh, d'administrer des anticorps monoclonaux chez des patients peu ou pas répondeurs euh, Qu'en est-il alors Donc, en fait, ici, on a vraiment une première étude de l'efficacité de vaccinale d'un vaccin ARN messager chez des patients immunodéprimés. Et donc, euh, cette première évaluation, elle a été faite après euh, deux doses. Donc, on a évalué d'abord la réponse vaccinale après une première dose de vaccin, d'un Mais de message. Et même si on savait bien que finalement, elle ne suffirait absolument pas chez ces patients, puisque ce n'était pas le schéma d'ailleurs vaccinal en population euh, générale. Euh, et puis, on a fait la même évaluation après deux doses. Et cette évaluation, elle était basée à la fois sur une réponse anticorps, donc le dosage de ces fameux anticorps euh, anti-Covid ou anti-spike. Euh, et puis, cette réponse cellulaire qui nous permet de savoir si finalement le patient a développé des lymphocytes T spécifiques du euh, SARS-CoV-2. Et donc, le premier, euh, finalement, le premier résultat important, c'est que ce sont des patients qui sont immunodéprimés et qui développent une réponse vaccinale probablement insuffisante et ça c'est le premier résultat qui est important, notamment par rapport aux anticorps euh, anti-spike. Anti euh, finalement après une dose, il n'y a quasiment aucun greffé qui développe une réponse vaccinale et c'est à peu près la même chose pour les patients hémodialysés. Ou finalement il y a une différence entre les deux populations, c'est qu'après une seconde dose, les patients dialysés, quasiment tous vont développer une réponse cellulaire et il en est quasiment de même pour la réponse humorale même si le titre d'anticorps est un peu plus faible qu'en population générale, en tout cas, eux, développent finalement une réponse qui est assez satisfaisante après deux doses de vaccin. Contrairement aux patients greffés, très immunodéprimés à cause du traitement anti-rejet, bien sûr, où là, finalement, on a une vraie dissociation. C'est-à-dire que les patients, même après deux doses, très peu vont développer des anticorps spécifiques du virus, alors qu'une bonne partie d'entre eux, hein, 1 sur 2 ou 2 sur 3, vont développer une réponse cellulaire, spécifique, qui parfois est même relativement importante. Et ça, clairement, ça a été un poids très important pour finalement poursuivre ce schéma vaccinal. Et grâce à ce type d'études, et notamment en France où il y a eu beaucoup d'études de, de, de ce type quand même sur la réponse vaccinale chez patients greffés, on a pu aller très rapidement à une troisième dose chez ces patients pour pouvoir les protéger le plus rapidement possible contre les infections sévères à SARS-CoV-2. Merci beaucoup. Vous avez l'air de travailler souvent ensemble quand on voit un petit peu la bibliographie. Qu'est-ce que vous nous préparez pour les GNRB de l'année prochaine Alors, c'est vrai qu'on euh, on a pris l'habitude de, de, de travailler très régulièrement ensemble. Euh, et, et il faut bien comprendre que la réponse cellulaire euh, qu'on a exploitée ici euh, dans le Covid, finalement on peut très bien l'exploiter pour beaucoup d'infections, et notamment beaucoup d'infections chez les patients greffés. Vous savez qu'il y a un risque d'infection euh, opportuniste dans la population de transplantés euh, rénaux euh, qui est particulièrement euh, important. Et de pouvoir guider ce risque infectieux sur une réponse cellulaire chez des patients qui, par ailleurs, ont ou n'ont pas des anticorps, eh c'est très important pour pouvoir guider à la fois la prophylaxie, mais également euh, le, le traitement de ces patients. Et donc, euh, effectivement, il y a des projets euh, en cours, notamment par rapport au cytomégalovirus, où on va pouvoir justement, euh, à partir du début de la greffe, pouvoir de façon un peu plus fine et personnalisée, guider le traitement prophylactique euh, contre le CMV euh, dans cette population qui est particulièrement à risque au cytomégalovirus. Bon. Et je peux dire un oui, dernier mot vous avez, vous avez le mot de la fin. <rire> un, deux, un, une... Un... Un autre projet qui est d'essayer de comprendre pourquoi une population de patients qui est traitée par une biothérapie, un biomédicament particulier qui est un immunosuppresseur extrêmement puissant, développe une fréquence plus élevée d'infections, notamment virales, à EBV, à CMV, à d'autres virus. Et donc on a un projet exploratoire pour essayer de comprendre quel est l'impact réel de ce traitement sur les réponses antivirales. Voilà. L'année prochaine.